Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape pour débutants. Alors comment supprimer les éléments qui sont là de façon à obtenir cet objet Garder la ligne ici en pointier extérieur et supprimer tous les éléments en pointillé qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est très facile. On va sélectionner donc notre objet ici avec l'outil éditer les nœuds. Donc je clique dessus. Donc là c'est un objet spécial parce qu'on voit qu'il y a un petit losange, c'est-à-dire que c'est un objet qui a un décalage dynamique. Donc il faut convertir cet objet en chemin. Donc pour cela rien de plus simple, on peut cliquer là-dessus, ou faire « Maj-Ctrl-C », ou alors aller dans « Chemin » et faire « Objet en chemin ». À ce moment-là, vous voyez, il y a tous les nœuds qui apparaissent de mon objet. Donc on va sélectionner, avec l'outil éditer les nœuds toujours, en faisant un rectangle de sélection, on va sélectionner ces nœuds-là. Et après, j'appuie sur « Shift » de façon à additionner les nœuds qui sont en bas. Et après, on va tout simplement cliquer là-dessus. Voilà. Ou alors le raccourci, c'est facile, c'est « Alt-Tabulation ». Tout simplement. Voilà. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos.